Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer mes chers fans de Je Communique TV avec vous, monsieur Yosef Je vais vous euh, proposer aujourd'hui communication progressive du français, une nouvelle leçon de communication. Alors on sait déjà que ce manuel est destiné uniquement pour les adolescents ou les faux adolescents, mais surtout les adultes euh, qui ont un niveau débutant. Et qui aimeraient bien améliorer leur façon de communiquer alors c'est alors c'est la communication progressive du français avec 270 activités réalisées par claire muckel de l'édition clé International. alors qu'est ce qu'on va voir aujourd'hui c'est pour tout de suite euh, oui oui, oui, oui. c'est renseigner ça veut dire donner des renseignements et se renseigner, ça veut dire avoir des renseignements. Alors ici, c'est demander des renseignements. Euh, je vais vous proposer trois situations. Dans une station de métro, c'est pour aujourd'hui. Dans une station de métro. Dans une association sportive, c'est après. Et à l'office du tourisme. Trois situations vraiment très riches. De l'acte de parole, demander des renseignements. Grammaire, devoir et pouvoir Présent, savoir conjuguer ces deux verbes au présent. Après, on va avoir exprimé de temps pour dans une situation sportive et interrogatif complexe pour à l'office du tourisme. Mais aujourd'hui, c'est savoir conjuguer ces deux verbes devoir et pouvoir au présent. Avoir un peu de vocabulaire. Alors, allons-y. Tout de suite, demander renseignements dans une station de métro comme situation d'aujourd'hui. Alors, euh, j'ai choisi pour vous cet acte de parole, demander des renseignements, parce que je trouve que c'est très utile, fortement utile pour vous. Demander des renseignements, demander des informations, avoir ces informations, avoir ces renseignements auprès, de, auprès du bureau, auprès de, des employés, par exemple. Voilà. Dans une station de métro, alors, je vous demande tout simplement, comme d'habitude, d'observer bien ces images à côté. Alors, vous voyez ici deux personnages Stéphanie, Stéphanie et l'employé. Alors, dans une station de métro, euh, Stéphanie, qu'est-ce qu'il veut Il veut des renseignements il demande des renseignements près de l'employé. Dans une station de métro, bien sûr. Alors, elle commence le dialogue par ⁇ Monsieur, est-ce que je peux acheter des tickets ici Est-ce que je peux acheter des tickets ici Est-ce que je peux ?⁇ L'employé dit ⁇ Bien sûr. Madame, vous voulez, vous voulez incarner. On dit pas, tu veux incarner. Vous voulez incarner. Que voyez mon? vous de politesse, bien sûr. Pour faire la distinction entre le personnage. Vous voulez un carnet? Qu'est-ce que c'est un carnet d'avoir? Alors, Stéphanie ici veut savoir qu'est-ce que c'est un carnet. Ça, on se rappelle demander Qu'est-ce que c'est un carnet? On a provoqué tout simplement d'étiquette de métro. D'accord, un carnet alors. Alors, il sait maintenant qu'est-ce que ça veut dire un carnet. C'est l'étiquette de métro. D'accord, un carnet alors. Pour aller à l'Opéra Bastille, à quelle station est-ce que je dois descendre La troisième question ici. D'abord, il dit est-ce que je peux acheter tickets ici Deuxièmement, qu'est-ce que c'est un carnet et à quelle station est-ce que je dois descendre? Eh bien, hmm, vous devez descendre à la station Bastille. Est-ce que c'est direct? C'est direct? Non. Vous devez changer à Palais-Royal. Hmm, ça veut dire tout simplement pour aller à la station Bastille. Je dois changer à Palais-Royal. Il n'y a pas de bus direct. Si, vous avez le 69. Est-ce que je peux utiliser ce ticket Oui, madame, ce sont les mêmes tickets pour le bus et pour le métro. Alors, qu'est-ce qu'on sait On sait tout simplement qu'il y a ici un échange. Parole entre Stéphanie, qui demande des renseignements auprès de l'employé. Alors, il demande plusieurs choses. Et l'employé gentiment répond aux questions de Stéphanie, bien sûr. Monsieur, est-ce que je peux acheter des tickets ici Bien sûr, madame. Vous voulez un carnet Qu'est-ce que c'est un carnet Une étiquette de métro. D'accord. Un carnet, alors. Pour aller à l'Opéra Bastille. Hein? À quelle station est-ce que je dois descendre Eh bien, vous devez descendre à la station Bastille, Est-ce que c'est direct Non. Ce n'est pas direct. Vous devez changer à Palais Royal. Mmh. Alors, pour aller à Bastille, je dois changer à Palais Royal. Il n'y a pas de bus direct, par exemple. Si, vous avez le 69. Heureusement. Est-ce que je peux utiliser ces tickets, s'il vous plaît Oui, madame. Ce sont les mêmes tickets pour les bus et pour le métro. Alors, vous avez compris Lorsque vous demandez des renseignements, il vaut mieux de poser des questions directement, soit auprès de l'employé, soit auprès du bureau des renseignements, bien sûr. C'est vraiment facile. Alors, passe à autre chose. Euh, oui, oui, oui. Grammaire, et vous On sait déjà le, le verbe de vous. semi-auxiliaire, il s'agit. Semi-auxiliaire, de voir, c'est la même chose que de pouvoir. C'est un semi-auxiliaire, ça veut dire qu'il joue le rôle comme l'auxiliaire. Je dois par exemple descendre, je dois monter, je dois faire quelque chose. Non. Je dois, tu dois, il doit. Nous devons, vous devez, et doivent. Ah, il, y a certains il y a certaines personnes qui ne savent pas comment conjuguer le verbe tout voir. Voici donc la solution. Il vaut mieux d'apprendre par cœur ces deux semi-auxiliaires. Pour le verbe pouvons dit je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent répète avec moi, s'il vous plaît. Je dois, tu dois, il doit, c'est très bien. Nous De devons, vous devez, ils doivent, c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que je dois, ou oh, pardon, où est-ce que je dois descendre, où est-ce que je dois descendre, qu'est-ce que je dois faire? Pour voir, qu'est-ce que je peux acheter Où est-ce que je peux acheter des tickets Est-ce que vous pouvez m'expliquer Alors, pour conjuguer le verbe devoir présent, on dit je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, il doit. Pour conjuguer le verbe euh, pouvoir présent, on dit je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, il peut. Ah, les exemples, vous avez déjà vu. Où est-ce que je dois descendre Qu'est-ce que je dois faire Où est-ce que je peux acheter des tickets Est-ce que vous pouvez m'expliquer Pas mal. Alors, vocabulaire, cette fois, oui, oui, c'est ici, vocabulaire. Alors, on dit prendre le bus, prendre le métro, prendre le tramway, prendre le taxi. Prendre le 21, par exemple, le 8, la ligne 6, par exemple, le métro. Un carnet, ça veut dire hein, d'étiquette, tickets. Une station de métro, un arrêt de bus. Composter un ticket, un billet. Euh, changer de bus, de métro, de train. Changer à Concours. Concours, ça dire une station. Voilà, manière de dire, on dit, pour demander des renseignements, on dit qu'est-ce que c'est, c'est facile, il y a un bus, un métro par exemple, est-ce que c'est direct, est-ce que je peux, à quelle station est-ce que je dois descendre, dis-moi, Dites-moi, à quelle station est-ce que je peux... À quelle station est-ce que je dois descendre Est-ce que je dois changer, ici Alors, il y a une petite remarque grammaticale, s'il vous plaît. Il y a pas mal de gens qui ne savent pas. Si, si, signifie oui. Mais comment Après une question négative, bien sûr. Par exemple... Vous n'aimez pas la musique? Si, j'aime la musique. On ne dit pas oui, j'aime la musique. Non, si, j'aime la musique. Alors, si signifie oui après une question négative. Vous aimez la musique? Oui, j'aime la musique. On ne dit pas si, j'aime la musique. Parce que une question affirmative. Vous aimez la musique? Oui, j'aime la musique. Vous n'aimez pas la musique? Si, j'aime la musique. D'accord? Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? Récapitulation, comme d'habitude à la fin de chaque séance, c'est demander des renseignements. Qu'est-ce qu'on a vu comme situation dans une station de métro Alors, qui est-ce C'est Stéphanie. Qu'est-ce qu'elle veut, Stéphanie Elle veut tout simplement des renseignements auprès de l'employé. Est-ce qu'elle a bien reçu. Est-ce qu'elle a bien eu des renseignements Oui, bien sûr. L'employé était gentil, répondu gentiment aux questions de Stéphanie. N'oubliez pas aussi le verbe devoir, le semi-auxiliaire de devoir et pouvoir, ces deux verbes-là. Il y a une manière de dire aussi, à la prochaine Prochainement, on va voir deuxième situation. Il s'agit dans une association sportive. Voilà. Cette fois avec Françoise qui demande des renseignements près de l'employé de l'association sportive. Voilà. Comme grammaire, on va voir quelques expressions de temps et nous les bien sûr manière de dire et quelques remarques. Alors, euh, j'étais vraiment ravi de vous, euh, vous enseigner. On, vous, on peut, on peut dire tout simplement au revoir et à la prochaine. N'oubliez pas de réviser vos leçons hein. et de mieux pratiquer la langue française couramment dans la vie quotidienne. C'est vraiment pratique. Voilà. C'est avec vous, monsieur, c'est de la chaîne Gécommunic TV sur YouTube. Merci de vous avoir ici.